En fait les objets c'est une bonne porte d'entrée pour raconter des histoires parce que euh, c'est au début très incarné très matériel ça parle immédiatement au lecteur et à la lectrice et ça permet ensuite de rentrer dans l'histoire et la difficulté quand on quand on fait de l'histoire et quand on le fait dans une optique à grand public c'est justement d'accrocher le lecteur le lectrice et euh, Soit on peut partir de personnages, ça fonctionne aussi bien, mais c'est beaucoup fait euh, de, de raconter des luttes à partir de, de personnages emblématiques. Et en fait, l'objet euh, est une porte d'entrée euh, utile. Donc C'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça s'inscrit dans, dans, dans une mode historiographique actuelle hein, qui fait euh, beaucoup l'histoire des objets ou l'histoire par les objets et, euh, et qui porte ses fruits parce qu'en fait, euh, ça... ça, ça ça éveille, ça suscite la curiosité, c'est des objets que les gens ont dans leur placard et en fait on se rend compte qu'ils sont liés à des histoires de lutte. Et, et donc j'espère du moins que ça fonctionne assez bien. Alors d'abord j'ai fait le choix de parler des objets des luttes féministes et pas des objets des femmes. Euh, ce qui était. J'aurais pu parler des objets des femmes et y il y avait plein de choses à dire, mais là ça devenait très large, l'objectif était quand même de ne pas faire 500 pages. Donc, euh, euh, choisir les, les objets des luttes féministes, Donc, il fallait que ce soit des objets qui soient utilisés dans les luttes, soit parce que c'est des objets, parce que les, les, les femmes se sont battues pour obtenir ces objets, euh, qui sont des objets symboliques hein, pour lesquels elles se battent, soit qu'elles se sont battues contre, hein, pour, pour les faire disparaître, parce que c'était des objets d'oppression et qu'elles voulaient les faire disparaître, soit qu'elles les ont utilisés comme matériel dans leur lutte. Et donc, euh, je suis partie, en fait, de ce que je connais bien, les luttes féministes, que j'avais déjà fait un livre sur les luttes féministes et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Et j'ai essayé de voir, dans chacune des luttes, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme objet emblématique. À l'inverse, des fois, des objets se sont imposés à moi quand j'ai écrit le livre, on était au moment où la Cour suprême des États-Unis supprimait le droit à l'avortement aux États-Unis. Et il était tellement évident que dans les rues, que ce soit aux États-Unis comme en France, les femmes sortaient avec des cintres. Le cintre s'est imposé à moi. Je savais que j'allais travailler sur les objets des avortements, mais le cintre, c'est un peu l'actualité qui l'a imposé. Alors aujourd'hui, évidemment, si je n'avais pas fait un, objet, un livre d'histoire, mais un livre sur les objets des luttes féministes actuelles, il euh, y a fort à penser que j'aurais parlé du smartphone et, euh, et de, la, de, la, de la façon dont ça peut, euh, par via les réseaux sociaux, hein, euh, permettre, accélérer, faciliter euh, la mobilisation des groupes féministes. Mais ça n'avait pas de sens dans un souci de remonter aux luttes. Euh, donc ça, c'est sûr que, que, que j'aurais pu le mettre. Oui, alors il y avait. Y avait deux options possibles, hein, soit les illustrer avec des images d'époque, soit demander euh, donc à Fred Sochar, qui est un, un illustrateur, un graphiste, avec qui j'avais déjà travaillé dans le précédent livre, euh, de, de produire finalement des, des illustrations. Euh, Complètement inédite de ces objets et comme c'est quelqu'un qui travaille beaucoup justement en, en mêlant passé présent ancienne image et, et images nouvelles et que c'est tout à fait l'esprit dans lequel moi je fais mon travail aussi en montrant comment des objets ont des racines anciennes et, et comment le, le, le passé peut se retrouver dans le présent et eh bien ça, ça son travail graphique correspond exactement à ce que j'essaie de démontrer et au bout du compte ça permet d'illustrer les objets tout en ayant un clin d'œil historique